Tous. Bonsoir les filles, bonsoir, bonsoir Mylène, bonsoir, bonsoir Daphné, bonsoir les filles. <rire> <rire> Bonsoir chers téléspectateurs, alors j'espère que vous vous portez bien, nous sommes honorés de pouvoir bah, animer cette émission tout en sachant que vous êtes là et nous vous disons merci parce que voilà vous nous soutenez énormément euh, et nous sommes super contents, ravis de faire ça avec vous aujourd'hui. Donc on va remercier bah, dans un premier temps l'apôtre Alain Patrick hein, qui est comme le visionnaire et Toujours. le président de cette chaîne, donc merci beaucoup apôtre et nous allons également remercier le pasteur Paulette, nous allons remercier Ministre Sabrina également, mmh. qui, euh, qui est la directrice de la chaîne Évangile TV. Okay Une chaîne qui vous bénit, qui vous propose vraiment un contenu de qualité et édifiant, n'est-ce pas les filles C'est oui, ça, hein vraiment. On Mais est bénis, bénis chaque jour avec toujours. les lives que, que nous avons tous les jours, les émissions. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et on oui. traite vraiment de thèmes. Divers et variés, oui. et toujours en accord avec bah, la parole de Dieu. Mm. Voilà, merci. Mm. Merci beaucoup pour cette vision. Et je remercie également le pasteur Grasse qui, vous l'avez constaté, m'a encore prêté son fauteuil aujourd'hui. Oui. C'est un prêt euh, à durée indéterminée, c'est ça Bon. On, on a un, un, un contrat, mais oh. on, on, on vous dira après si c'est un CDD <rire> ou un CDI. D'accord. <rire> Ce qui est sûr, c'est que, voilà, pour l'instant, j'occupe son fauteuil, le temps de l'émission, et c'est un honneur pour moi. Ah, et tu l'occupes très bien. Oui. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci, bah, merci pasteur. à Pasteur Grasse voilà, oui, parce que c'est bah, celle qui m'a appris. Hein, c'est oui. <rire> vrai. vrai. Voilà. Donc, merci à vous tous et merci aux équipes qui se sont bien occupées de nous. Oui. Hein Toujours. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, je crois, va vous parler, n'est-ce pas, les filles Bien yes. sûr. Voilà. On va parler des objectifs, n'est-ce pas Dans la vie, il faut se fixer des objectifs et nous allons voir ensemble comment accomplir euh, bah, ton objectif, à toi qui nous regarde, comment accomplir ton objectif le plus ambitieux Wow. ouais wow. C'est pas n'importe quel objectif, c'est le plus ambitieux. C'est le plus ambitieux, parce oui. qu'il y a des objectifs qui sont peut-être plus ou moins importants. Et je oui. pense qu'il est, euh, est de rigueur en fait, de classer ces objectifs, oui, n'est-ce mais... pas oui. euh, voilà, Parce qu'on bah, se doit d'être organisé si on veut atteindre le sommet. Mmh. Par exemple, hein, quand je vais parler de sommet, donc je parle des ambitions bien placées, bien évidemment. Oui, oui, oui, okay oui. On ne sponsorise pas... Euh les objectifs farfelus et euh, qui peuvent être dangereux pour la santé. <rire> C'est ça. C'est ça. <rire> et surtout du coup différencier le, le fait d'avoir euh, un objectif ambitieux d'être ambitieux et le fait d'être arrogant. Parce que so souvent mm -hmm. les gens se disent ah mais tu ton ton ton objectif est grand il est vraiment euh, très très ambitieux quand tu es, tu as de l'arrogance tu te tu es très prétentieux mm -hmm. alors que non il y a des il y a des personnes qui sont simplement euh, nés, ils ont été éduqués dans l'excellence, dans, dans vraiment l'ambition, et ils ont, pour, pour leur vie, ils veulent des choses excellentes, ils veulent des choses ambitieuses, et comme disait justement notre apôtre Alain ben, Patrick on ne doit pas en fait se sentir aller dans la médiocrité, dans mm -hmm. les choses euh, qui, qui ne nous ressemblent pas, mais au contraire, même si on, on, ça ne nous ressemble pas pour l'instant à, à l'heure actuelle, mm -hmm. ben, se dire que dans le futur, on sera cette personne qui aura les, les épaules pour tenir ce projet ambitieux. Quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser éteindre par les gens comme tu le dis ah ben. exactement parce que euh, bah, nous n'avons pas les mêmes ambitions, mm -hmm. nous n'avons pas les mêmes objectifs de vie. Mm -hmm. Et là où il faut faire attention, c'est que parfois, les gens, en fait, nous confient leurs craintes. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont nous dire Ah, mais fais attention, tes ambitions sont trop élevées, tes objectifs sont ceci, sont cela. En fait, ils nous parlent de leurs limitations. Exactement. À eux. Ils, ils parlent de leur peur, eux de leur peur, eux et peur et à eux. Et ils les projettent. ils projettent leur ça peur ils projettent sur, sur ça. nous. Alors que, bon, déjà, il faut comprendre que notre discours à, à, à toutes les trois, c'est vraiment pour décomplexer les personnes qui ont de l'ambition. Si vous avez de l'ambition, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment OK. Et euh, yes. on est là justement pour encourager les personnes qui ont de l'ambition. Yes. Parce que comme tu l'as bien dit, et c'était vraiment euh, très important que tu le soulignes au tout début de l'émission, c'est qu'on fait bien la différence entre l'ambition et l'arrogance, d'accord Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas d'ambition ou qui n'ont pas été éduquées dans un environnement où on les laisse euh, se projeter le plus loin possible mmh. et, ça, et pour des objectifs qui peuvent sembler fous, mmh. eh ben, on, on croit aussi que euh, par nos paroles et par l'esprit de Dieu surtout, ça va créer en vous cette ambition qui manque, yes. ça va vous permettre de croire en vous pour vous dire « je peux faire mieux ». Vous exact. voyez, des fois, on, on, on, on se fixe des objectifs, mais sur la base du manque d'estime mmh. que nous avons. Donc mmh. on se dit, non, mais là, c'est suffisamment pour moi, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas besoin de plus, je ne mérite pas plus. Mmh. Déjà, si j'arrive à avoir ça, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément une bonne euh, mentalité ou ce n'est pas forcément sur cette valeur-là qu'on peut euh, se fixer des objectifs, mais sur exact. la base de qui nous sommes en Christ c'est ça. ça. Mmh. Mmh. C'est pour ça qu'il faut pas bah, se satisfaire. Il faut vraiment bah, quand on, on vient à Christ, se, se renouveler l'image qu'on a de nous, renouveler vraiment cette image de la réussite, cette image de l'ambition et se dire tout simplement, même si ben bah, je, je ne suis pas encore qualifié pour l'instant, je ne suis pas encore diplômé pour l'instant pour faire cette chose, mais je, je, je vais l'écrire un endroit, je vais le garder en, en mémoire mmh. dans un coin de ma tête mmh. et quand Dieu me dira, me donnera le top. Pour le réaliser, je le ferai. Quoi. Mais j'en suis capable. J'en suis vraiment capable. Amen, c'est ça. C'est de se dire aussi qu'on est capable. Parce que comme tu disais, il y a des personnes qui euh, n'ont pas été élevées dans ce cadre-là. Euh, où on va les pousser, où on va leur dire voilà tu es capable, etc. Et ils se dévalorisent beaucoup, ça c'est vrai. Donc du coup euh, à ce niveau-là on a du mal de se fixer des objectifs parce que on ne sait même pas ce que c'est que des objectifs pour certains mmh, à ce niveau-là. Ou alors ça peut avoir l'effet inverse. Je n'ai pas grandi dans cet environnement-là, donc j'ai envie de sortir de là. Mmh. Et là ça devient un objectif. Oui c'est vrai. Se sortir de là. Et on va voir aujourd'hui comment atteindre, du coup, euh, cet objectif le plus ambitieux. Oui. Vous êtes d'accord, les filles Oui, yes. ah, yes. très alors, bien. Alors, sens. moi, j'aurais une question euh, à vous poser. Euh, quels sont les avantages à se fixer un ou des objectifs Alors, moi, j'aimerais euh, dire que c'est très important pour euh, rythmer une vie, déjà, oui. d'accord donc peut-être qu'on pourra aller après dans des discussions un peu plus euh, théoriques avec la définition d'un objectif. Mmh. Mais j'aimerais déjà parler de l'importance de se fixer des objectifs. Mmh. Et je vais euh, juste faire le parallélisme avec moi. D'accord. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me projeter dans la vie. Et euh, beaucoup de difficultés à avoir des objectifs, pourtant... Euh, ben, grâce à Dieu, je suis née dans une famille euh, avec des parents qui étaient euh, équilibrés, aimants, et qui nous ont apporté beaucoup de choses, oh, qui nous ont permis de, de découvrir beaucoup de choses, mmh. mais euh, me concernant, j'avais beaucoup de difficultés à me projeter, j'étais très ancrée dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas forcément euh, euh, attentive à ce que je faisais, j'étais pas désinvolte, mmh. mais j'ai eu beaucoup de difficultés à me projeter dans la vie. Ça veut dire que jusqu'à peut-être... Euh, mes 18 ans, donc quand j'ai accepté le Seigneur je ne savais pas forcément ce que j'allais faire dans 5 ans dans 6 ans, mmh. et oui. il a vraiment vraiment fallu que je me plonge dans la parole de Dieu pour comprendre que le Seigneur quand il crée quelque chose, c'était pour un but donc que j'avais été créée pour un but mmh. en fait moi-même nous-mêmes, nous sommes un objectif oh, nous yes. représentons un objectif euh, général, si je peux m'exprimer ainsi mmh. aux yeux de Dieu donc tout le monde est utile tout le monde est là pour un but et au travers de ce but ultime eh ben on se fixe des objectifs. Yes. Et c'est pour ça comme tu le disais le, le, la première chose à faire lorsqu'on se sent pas pas encore euh, on se sent indécis, on sait pas précisément ce que Dieu veut que nous fassions, mais aller demander à Dieu, aller vraiment en fait dans le lieu secret demander à Dieu enfin quel projet tu as pour moi et comme le dit la Bible dans Jérémie 29 11 vraiment Dieu a, il a des projets pour de, de bonheur et non de malheur pour nous il veut, je veux vous donner un avenir plein d'espérance, donc vraiment cet avenir plein, plein d'espérance, il a déjà en fait, nous a do, déjà donné donc ce sera tout simplement à nous d'y aller d'aller vraiment bah, trouver, avoir cette révélation que c'est en, en Dieu que c'est tout simplement dans, dans le, le secret que se trouvent nos projets que se trouve vraiment bah, la, cette chose ambitieuse qu'on va atteindre quoi c'est vraiment Amen. la clé la plus importante pour les personnes qui seraient indécises ou qui ne, qui seront un peu perdus par rapport à leur orientation, par rapport à, à des choix dans leur vie. Quoi. Mm -hmm. okay. Donc l'avantage, c'est quoi L'avantage <rire> d'un objectif, c'est de pouvoir rythmer euh, sa vie et de pouvoir être ancré dans sa propre vie, pour aller mm -hmm. quelque part, mm -hmm. pour comprendre qu'il euh, y a une destination qui peut être passagère ou finale, en fonction des objectifs et qui va justement nous amener à réaliser des choses. Donc, un objectif sert à, ré à réaliser ou à se réaliser. Mmh, mmh. Sans objectif, on ne produit pas ou alors on ne se produit pas soi-même. <rire> Amen, mmh. c'est ça. L'avantage aussi, je dirais, bah, c'est de savoir où on va. Oui. En fait, l'objectif va être comme, euh, comme un plan, comme un GPS. En fait, on se dit voilà bah, là, j'ai tel objectif. Donc, c'est notre direction finale en fait. Bon, je dis di direction finale, mais ça peut être, c'est aussi une étape. Oui. Voilà. Donc quand on sait qu'on a un objectif, en fait, on va poser des actions en accord avec l'objectif qu'on s'est fixé pour oui. justement atteindre cet objectif qui va nous mener à un autre objectif, à un autre objectif, et ainsi de suite jusqu'à l'objectif final. Donc, il va être l'objectif, bah, du coup, le, bah, le plus ambitieux. Et surtout, si pouvoir vraiment, le, le, pour, le, pour le, le garder en tête, pouvoir vraiment l'écrire, pouvoir vraiment définir chaque étape en son temps. Bien sûr, bah, il, va, il va falloir bah, faire preuve de bienveillance et faire preuve aussi bah, de réalisme, mm -hmm. mais pouvoir vraiment écrire cet objectif, écrire ce projet et vraiment le détailler pour que, bah, quand on regardera ce plan dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, voir la progression, voir où on en est. Donc ça, c'est vraiment important Exactement. de pouvoir écrire les objectifs et de les regarder souvent, pas juste euh, les écrire dans un carnet et euh, planter <rire> et le carnet au fond, là comme ça. <rire> vraiment y retourner et même y rajouter des choses qu'on aura finalement modifiées, qu'on aura finalement bah, fait évoluer par rapport aux circonstances de la vie tout simplement. Et j'aime beaucoup ce que dit la parole de Dieu justement dans Proverbe 29, 18, donc euh, la version parole de vie qui dit « Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. » Wow yes. Exactement. Alors l'avenir effectivement alors on sait que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur yes. donc il a déjà des projets pour nous il a déjà il a un plan en fait pour nos vies ok mm -hmm. c'est un plan qui est merveilleux on le sait, amen, amen. voilà amen. mais quand on marche justement et qu'on veut euh, atteindre le plan de Dieu mais qu'on y va dans le désordre en réalité on va partout et n'importe où Exactement. et nulle part mmh. j'ai envie de dire en mmh. fait, mmh. et c'est là qu'est l'importance justement et de se fixer un, obje un objectif, l'avantage c'est de pouvoir avancer euh, tout en sachant où est-ce qu'on va, ok Seigneur tu as des plans pour moi, mmh. ok euh, premier objectif, découvrir les plans de Dieu pour ma vie, mmh. ça ça peut être un premier objectif, mmh. une okay. fois qu'on connaît les plans de Dieu qui nous les révèle comme tu as dit tout à l'heure dans le lieu secret mm. quand on va parler de lieu secret c'est vraiment dans l'intimité avec le Seigneur qu'on va lui poser la question yes. okay? oui. c'est le temps qu'on va passer avec le mm. Seigneur bah, dans notre chambre ou voilà, mm. peu importe la et pièce surtout, que vous avez et cité. surtout le fait d'avoir de, des objectifs bah, ça va nous permettre mm. de gagner du temps Quelqu'un qui n'aura pas d'objectif peut perdre 50 ans de sa vie à justement faire tout et n'importe quoi parce qu'il est perdu. Mmh. Alors que quelqu'un qui a vraiment euh, cherché un objectif, qui a fini ses objectifs, mmh. il pourra le faire rapidement en vraiment un an, deux ans selon sa, son domaine. Okay. Donc vraiment, ça nous permet également de gagner du temps. C'est mmh. ça, donc un des objectifs, c'est le gain de temps. Yes. Mmh. C'est ça, ok, mmh. très bien. J'aimerais rajouter une, une, une citation biblique mmh. de l'apôtre Paul qui parle dans Philippiens 3 à partir du verset 13. Mmh. C'est l'un aussi de mes versets vraiment préférés, un de mes versets favoris. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La suite je cours vers le but. Okay. Donc, il court. Mmh. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court pour un objectif précis. On ne court pas pour rien. Exact. On ne court pas aussi après rien. Euh, L'apôtre Paul, c'était un homme brillant, un homme de Dieu brillant, qui nous a apporté des mmh. révélations euh, euh, vraiment euh, excellentes. Yes. Et même, lui, dans sa réussite, sait que il doit continuer parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. Ouais, ouais, parfois, ouais. On, on manque de clarté et de visibilité dans notre propre vie parce qu'on pense que une étape est en fait euh, euh, la destination finale. Alors que non, c'est une étape. Alors que effectivement, c'est ça. Alors que parfois, c'est une étape. Donc mm -hmm. c'est très important de marcher avec plusieurs objectifs, je crois, hein, mm -hmm. avec plusieurs ob objectifs, pardon, et d'avoir aussi l'humilité de reconnaître que euh, à certains moments, ben, il faut aller plus loin il y a une étape ça. après et ce est qui ça. est aussi important de souligner c'est que j'ai perdu mes mots. Mais ils vont revenir, <rire> n'est-ce pas non, voilà, en parlant, en, en parlant des objectifs, justement, ils n'ont pas forcément tous la même durée. Exact. Ils n'ont pas tous la même durée. Et je crois que euh, si ça peut aider certaines personnes, il faut visualiser son gros objectif comme le sommet de l'escalier mm -hmm. et les, les, les petits objectifs qu'on va se fixer comme mmh. les marches en fait, qu'on va devoir monter. Mmh. Et parfois, même pendant qu'on est en train d'accomplir euh, un des objectifs, pendant qu'on est dans l'accomplissement, il y a d'autres choses aussi qui se dessinent. Voilà, c'est ah là où je voulais en venir justement. C'est que, voilà, parfois on n'a pas le plan euh, révélé tout entier mm -hmm. tout de suite. C'est ça. Voilà, ça peut mettre du temps et ça arrive aussi étape par étape. Mm -hmm. Moi, je crois que parfois, si le Seigneur montrait tout aux gens, euh, ce serait trop. <rire> <Mais> <rire> Certains n'assumeraient pas pense qu'on le même aussi. pas. En fait, je, mm -hmm. je, je pense qu'on le ferait même pas. Mm -hmm. Parce que si il doit montrer tout, c'est-à-dire qu'il doit aussi montrer les moments moins drôles dans euh, euh, l'atteinte des objectifs. Il y a ça. des moments de difficulté, il y a des moments de doute, il y a des moments... Euh où ce sont des leçons ou des corrections, et souvent c'est euh, le raccourci, c'est échec. Mm, mm, c'est pas mm, drôle de vivre ça. C'est ça. Et si et Dieu et nous montrait cette partie aussi, peut-être qu'on n'y irait pas. Mm, mm, et mais. je crois aussi que ça sert aussi à nous rendre obéissants, oui. à nous rendre aussi dociles à la mm. voix et à la parole de mm. Dieu. Mm. Par exemple, je pense à Abraham à qui il lui a dit d'aller dans tel pays, mais il lui a pas dit où exactement. Mm, mm, il lui a seulement ça. dit va. Mm, l'objet d'être dépendant de quitter sa patrie, oui, il yes. lui a juste dit va. Et Abraham a obéi, aujourd'hui on va appeler Abraham, Vraiment, c'est vraiment euh, quand on va parler de la foi, mais c'est Abraham qu'on va mentionner père de en la premier, c'est lui le père de la foi c est c est bien, la oui. foi, bien oui. sûr, c'est lui qu'on va mentionner en premier quand on va parler de la foi, oui. et Abraham a dû écouter le Seigneur, il a dû être obéissant parfois sans trop savoir où est-ce qu'il mmh, allait, exactement. mais il savait que voilà il faut quand même que je pose le pas, donc voilà. Moi, je crois que le Seigneur ne révèle pas tout, justement, pour nous rendre euh, obéissants, pour nous rendre dociles, et aussi, ça va travailler notre caractère. Mmh. Oui, c'est ça. Nous et nous nous notre dépendance. Dépendant de lui. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. <rire> ça m'inspire un peu <rire> <rire> oh, On doit avancer, mais... <rire> tu as parlé d'Abraham, et là, ça m'a... <rire> tu J as averti le feu. <rire> ça m'a un petit peu parlé, parce que... <rire> <rire> euh, Abraham, son objectif, c'était d'avoir un enfant. Exact. D'accord pour Lui, ça semblait un projet fou et ambitieux parce que ça marchait pas. Mmh. D'accord Donc, de juste avoir un enfant, il est devenu père d'une multitude et père de la foi. C'était pas juste l'histoire d'un enfant. Mmh. Ça veut dire que notre objectif, qu'on peut trouver euh, euh, singulier, peut-être simple, finalement deviendra même quelque chose de très ambitieux parce qu'il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Vous voyez et dans ce projet qui, pour lui, semblait euh, incroyable ouais. et euh, peut-être pour sa femme, euh, fou, parce qu'à chaque <rire> fois qu'on disait à Sarah, « Mais oui, tu vas enfanter », elle, ça la faisait rigoler. <rire> euh, <C 'est> bon. <rire> en fait, on a appris, au travers de l'histoire d'Abraham, mm. l'adoration mm. et euh, une offrande qui monte vers le Seigneur comme un parfum de bonne odeur, mais à une mm. nouvelle dimension. Mm. Ça veut dire que vos objectifs, aujourd'hui, peuvent sembler banal à vos yeux ou aux yeux d'autres personnes, mmh. mais Dieu va s'en servir et il va comme les magnifier pour mmh. finalement euh, bénir beaucoup de personnes. Amen. Mais attention parce que sur ce chemin-là, vous allez aussi rencontrer des, euh, parfois des pièges les, ah, que oui. l'ennemi va vous tendre. Mmh. Et euh, je pense que c'est bien aussi lorsque nous parlons des héros de la foi, de, de, de parler aussi des, des, des, des épreuves qu'ils ont eues. Ismaël, ah, il n'était oui. pas prévu dans le plan. En fait, Ismaël n'était pas l'objectif. Exact. Ça a été la contrefaçon de l'objectif que Dieu avait mis dans le cœur d'Abraham. C'est un raccourci. C'est un, yes. un raccourci. Et le contraire voilà. des objectifs, des fois, c'est les, rac les, les raccourcis. raccourcis et souvent voilà. les gens les prennent parce que tout simplement c'est la facilité, c'est bah, le découragement le manque justement de vision la, le fait d'utiliser que sa vue que ce qu'on voit mm -hmm. actuellement qui fait que ces personnes vont prendre des choses bon marché, des choses vraiment au rabais qu auraient, alors qu'ils auraient pu vraiment faire mmh, elle des choses elle chose. a dit que l'enfant de la dame était bon marché mais non. <rire> <rire> mais c'était un enfant, c'était son fils, tu vois. Oui, mais ce n'était pas aussi, le fils hein. de la promesse, tu vois. Oui, c'était oui. pas celui que, que Dieu a promis à Abraham et Sarah et celui qui, qui devait faire des grandes choses. Mais il était là, bien sûr. Il mm. a accepté, il a, il a fait avec. Mais ce n'était pas l'enfant en fait qui était, qui était promis, mm. qui avait été consacré à Dieu, tu vois. Ça. Donc, certes, mm. les raccourcis vont être là parce qu'il ne faut pas se dire que le raccourci après il va s'effacer quand on aura mais notre oui. objectif. Il oui. restera là. Il faudra assumer, il faudra mm. savoir vivre avec il faudrait aussi savoir rebondir et accomplir le reste en fait, de, du projet de Dieu pour nos vies. Amen. Ne pas rester Amen. dans, bah, dans, dans, ce, dans ce, cette chute. Ce petit écart qu'on a fait du projet de Dieu. C'est ça. Alors juste pour faire un petit récap, donc pour répondre à comment accomplir ton objectif le plus ambitieux. On a parlé des avantages de se fixer un objectif. Et déjà l'un des avantages c'est le gain de temps. Oui. Et si je comprends bien, d'après ce qu'on a dit aussi, il ne faut pas prendre de raccourcis oui. pour atteindre son objectif le plus ambitieux. Oui. Parfois, les raccourcis sont même plus longs. Hein. Oui, au final. <rire> On oui. se dit, euh, non, je vais prendre cette route-là, elle a l'air plus courte. C'est comme si et tu etc. marches et finalement, le raccourci euh, te met un chemin. Le GPS, il recalcule et finalement, au ah lieu de 5 minutes, ça t'en met 15. Et après, 30, voilà, voilà. c'est ça. Tu t'enfonces dans la forêt. Et, voilà. et tu te perds surtout, ouais. tu te perds. <rire> c'est ça. Très bien. Ben merci beaucoup, les filles. Mmh. Et on va aussi évoquer un autre point qui, je crois, est vraiment très important. On en a parlé brièvement tout à l'heure quand mmh. on parlait de euh, notre entourage qui peut éventuellement nous freiner. Mmh. Moi, je dirais également que pour atteindre ces objectifs, il ne faut pas raconter ses rêves à tout le monde. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Il ne faut pas raconter ses rêves à tout le monde. Mmh. Déjà, les rêves, c'est euh, en partie une des façons... Euh, par lesquelles Dieu va nous parler. C'est mmh, une enfin, des voix de Dieu. Mm, mm, mm, Donc ça veut dire que quand on rêve de quelque chose comme ça, c'est que Dieu nous a parlé, il nous a communiqué quelque chose. Donc ça reste notre intimité avec le Seigneur. Quand ça, on parle d'intimité, déjà c'est entre lui et vous en fait. Mais, nous, oui. okay, on ne révèle pas les choses intimes. Par exemple, oui. un couple marié, ce qui se passe entre eux, ce qu'ils se disent, oui. ils ne vont pas le révéler à tout le monde. Ça, euh, je parle du couple marié, mais même en amitié. Hein. Les secrets ah bah ouais, ne se révèlent secrets, pas, quoi. bien mm -hmm. sûr. Les secrets ne se révèlent pas, mm -hmm. ne se donnent pas comme ça à tout le monde. Mm -hmm. Voilà, bah, Il en est de même pour les objectifs, mm -hmm. les rêves, les projets que Dieu va vous mettre à cœur. Mm -hmm. Et pour, pour certains, parce que on sait que tout le monde n'est pas forcément chrétien, si vous faites des rêves comme ça, que vous avez un truc qui vous tiens particulièrement à cœur, que vous sentez que vous devez réaliser, mais que c'est trop gros, <rire> c'est qu'il y a Dieu dedans. Wow. Et surtout que c'est possible de demander à Dieu est-ce que je le dis, en, à quel moment bah, oui. je dois le dire, à quel moment je dois l'annoncer, oui. et c'est possible de demander à Dieu euh, mm cet instant et ne pas forcément se précipiter dès qu'on a l'idée on est toujours en fait on n'a on a rien fait, on est enceinte de ce rêve il n'y a aucun projet aucun, aucune fondation qui a été posée mmh. le fait de le dire tout de suite mais, mais, ces personnes mal intentionnées peuvent casser les fondations mmh. qui n'existent même pas déjà il ouais. y a ça et puis lorsque le Seigneur nous donne des objectifs en fait ça vient avec une certaine impulsion Yes. Ça vient avec une énergie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Mmh. Donc Amen. lorsque Dieu communique le plan, il communique aussi sa vie. D'accord Donc quand Dieu te parle et qu'il te dit euh, « Mylène, je vais faire mmh. des grandes choses avec toi mmh. », en fait, il injecte la puissance qui va avec. Mmh. Et quand tu vas, en fait, parler de ce rêve, tu es en train de relâcher. En fait, mmh. tu relâches mmh. la puissance qui est utile pour le démarrage, pour le décollage, mmh. ou peut-être même pour l'incubation, d'abord, de ce projet. Mmh. Donc... C'est vrai qu'on parle de l'entourage, mais il faut aussi toi-même te, te, te positionner dans l'entourage et te dire que eh ben, tu peux faire toi-même en sorte que ton entourage devienne euh, comme une entrave pour l'accomplissement parce que tu ne sais pas euh, parler avec sagesse. Okay voilà. Et on voit cet exemple avec Joseph, oh là là. cette histoire oh. qui est une de mes favoris. <rire> en tout cas, j'aime bien parler non de mais. mes passages favoris aujourd'hui. Mais vous voyez, dans Genèse, à partir euh, donc, du chapitre 37, c'est très très long, mmh. mais il va faire ce rêve où il... Euh, en fait, il est question de sa grandeur, il est question de, de son élévation dans la société que Dieu a décidé de faire sur lui. Mmh. Lui ne comprenant pas, il en a parlé à ses frères. Mmh. Il aurait pu demander, comme tu l'as dit, mais Seigneur, de quoi il est question Il en a parlé ça. à ses frères. Et ses frères ont été offensés. Supposons qu'il ait attendu. Mmh. Peut-être que s'il avait attendu quelques temps, ses frères n'auraient pas été offensés par le rêve exact. et qu'ils auraient dit bon ok imaginez que Dieu ait décidé de parler à toute la famille mais euh, à des moments différents mm -hmm. si toi tu connais ton rêve de, de grandeur l'autre aussi, ah moi aussi j'ai pourquoi on va, on va être jalouse l'une de l'autre, pourquoi est-ce qu'on ouais. va essayer de se mettre des, des bâtons ça. dans les roubons. Bon, je vais pas refaire l'histoire de la parole de Dieu, c'est fait ainsi mm -hmm. mais tout ça pour expliquer que effectivement prenons le temps de mais parler d'abord avec notre Seigneur Exactement. pour être sûr du moment où on pourra verbaliser l'objectif. C'est ça. Et puis, euh, comme tu l'as dit, en, en, en citant euh, justement Joseph et ses frères, euh, Joseph va parler justement des projets d'élévation que le Seigneur a pour lui. Et ça va offenser ses frères qui vont devenir jaloux. Donc, tu veux dire quoi Que nous, on va se prosterner devant toi En gros, c'est ce, ce que ses frères lui ont oui, dit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en réalité... Euh, quand vous avez des rêves comme ça qui sont fous, qui sont grands, n'en parlez pas parce que parfois votre entourage n'est pas prêt à oui. les entendre. Votre entourage ne pourra même pas les comprendre en fait si. parce que c'est quelque chose qui est entre Dieu et vous. Ça. Donc l'entourage ne pourra même pas comprendre et l'entourage parfois n'a pas... Euh, n'a pas assez de foi pour comprendre mmh. et supporter justement ce rêve avec mmh. vous. Mmh. Exact. Et surtout être sage, parce que ben, tout simplement, le fait, comme tu l'as dit, et Daphné l'a dit, dit également, le fait de le dire tout de tout suite, nous, nous également, nous n'avons pas tout de suite la capacité de supporter les épreuves, supporter ben, les choses qui peuvent arriver, les oui. choses que les, jeux, les, les personnes peuvent créer dans nos vies pour nous mettre ça? des bâtons dans les rues où tout simplement on n'aura certes pas les, notre famille, notre, notre entourage ne sera pas prêt à écouter mais nous on ne sera pas forcément prêt à recevoir à faire face, à rester ferme face à exact. ce que Dieu nous a, mmh. nous a révélé. Et vraiment, le fait d'attendre la saison, d'attendre en étant sage, en étant vraiment patient, mmh. en, en ne cédant pas la précipitation, mais permettra ben, de protéger en fait, cette grossesse, protéger ce projet, mmh. et qu'ensuite, que, que, que ce projet ambitieux puisse vraiment voir le jour. Et que tout simplement, comme on dit, ben, fais les choses en silence, et ta et réussite fera du bruit pour toi. Oui, comme, à on, à dit, ça, comme on dit. Et euh, je, je voudrais quand même qu'on qu puisse rappeler qu'il n'est pas question ici de diaboliser les gens. Ah non, pas du pas, tout. On n'est pas du tout en train de, de demander aux gens d'avoir une extrême méfiance envers leurs proches ou leur entourage. Je crois que Dieu est toujours un Dieu d'amour et que quand il ah décide d'élever quelqu'un euh, dans un groupe, dans une communauté même, c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier. Exactement. Donc, lorsque l'on se plie au plan de Dieu et au temps de Dieu, en fait, tout et tout le monde s'aligne et s'accommode à sa volonté Amen. tout Amen. est euh, de pouvoir lui faire confiance j'aimerais aussi encore apporter une autre nuance par rapport à l'entourage mm -hmm. euh, l'entourage c'est pas seulement à notre ère les personnes qui nous entourent c'est aussi ce qu'on regarde c'est à dire sur les réseaux sociaux et tout euh, où on a une pluralité d'informations de comment X fait, comment l'autre fait cette méthode, l'autre machin qui a fait la même chose que toi avant, qui a raté qui protège toi aussi de ça Exactement. Parce que c'est des choses qui peuvent justement tuer ta foi. C'est mmh. des choses qui peuvent tuer ta foi. Mmh. Oui, toi qui me regardes. <rire> il, faut, il faut en fait regarder des choses qui vont nourrir ton esprit, qui vont vraiment nourrir mmh. ton, ton mindset en fait. Mmh. Hein euh, par exemple, si tu as un projet, je ne sais pas, dans les finances, admettons, mais tu ne vas pas regarder forcément tous les crashs qu'il y a eu. Tu vas aussi regarder les réussites qu'il y a eu en finances. On est bien d'accord, tu vas aussi regarder les personnes qui ont réussi dans le même Merci. domaine que toi. Ça va vraiment nourrir ton esprit, ça va vraiment t'encourager et tu verras que tout est possible. Mais quand on se nourrit des choses négatives, bah, ça va nourrir le « ah, euh, c'est pas possible, j'y arriverai pas ». Ça va vraiment nous, nous amener en, fait, en arrière, tout simplement. Comme il y a des gens qui ne croient plus au mariage parce que bah, soit ils ont des parents divorcés ou soit autour d'eux, euh, c'est une catastrophe. Mais ça ne veut pas dire que ça va être la catastrophe pour toi. Regarde ça. les couples qui ont fonctionné. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y a pas d'embûche, qu mm -hmm. euh, que ce soit pendant le mariage ou autre objectif qu'on a à accomplir. Il y en aura des embûches, mais il faut juste se dire que bah, c'est là pour nous fortifier, en fait. C'est ça. C'est là pour nous faire sortir de notre zone de confort, qui mmh. est une zone à risque. Je répète, <rire> la zone de confort est une mmh. zone à risque. Mmh. Il <rire> sortir. faut sortir de Et là. Et surtout, que, bah, on dit souvent que les mauvaises compagnies courront les bonnes mais yes. aussi, comme tu dis le fait de, de regarder des mauvaises choses mais ben, ça corrompt aussi des bo les bonnes mœurs ça ça fait en sorte qu'on qu se, se, se dévalorise qu'on qu ne se sent plus en fait capable de faire les choses alors qu'au début on avait toute confiance au, au projet de dieu mm -hmm. donc Exactement. vraiment le, le fait de, de pouvoir s'entourer de bonnes personnes et pouvoir également s'entourer de bonnes choses de regarder des bonnes choses d'écouter des bonnes choses vont mm -hmm. aussi du coup mais ben, construire notre mentalité et ne pas en fait nous ramener vers le bas mm -hmm. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu faisais un rappel justement aux téléspectateurs en disant euh, voilà, on n'est pas là pour diaboliser l'entourage. Mmh. Mais j'avais envie de dire euh, faisons attention même à nous-mêmes. C'est ça On peut aussi être cette mauvaise personne inconsciemment. Ça veut mmh. dire voilà, ton ami vient t'annoncer ah, j'ai tel projet, ah, il y a ceci, ah c'est là. Et puis toi, tu es là. Et pourquoi moi, j'ai pas ce genre d'ambition Pourquoi moi, j'ai pas des objectifs Pourquoi ça. moi, c'est pas comme ça Et ça. En quand on commence déjà comme ça, on est, est en ça. train de semer des mauvaises choses dans son cœur. Et c'est inconscient. Il hein. y a des gens qui sont jaloux inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils se lèvent pas le matin en disant, je veux être jaloux de cette personne. Non, mm -hmm. c'est... Bah oui. Mais quel dommage. <rire> quel <rire> dommage. <rire> non, mais attends, tu rigoles. Je regardais un film... Euh, dans la semaine où euh, très brièvement donc c'est une fille qui avait été euh, ses parents sont morts euh, très jeunes enfin elle a un peu vécu dans la rue et puis elle avait un petit copain et son petit copain ben bah, le petit, les petits boulots qu'elle faisait, c'est lui qui, qui prenait tout son argent à chaque ouais. fois. Elle a été euh, renversée en voiture par une jeune fille, euh, riche, qui du coup la déposa à l'hôpital et quand la fille est revenue voir à l'hôpital si elle allait bien, elle s'est rendue compte que la fille est partie en fait. Et donc on retrouve la fille dans la rue, elle a volé du pain parce qu'elle avait faim mmh. et les gens étaient en train de la tabasser et c'est la maman de la fille qui l'a renversée, qui maintenant va la sauver de cette situation, mmh. va la prendre sous ses ailes, va l'adopter comme sa propre fille, au point où même elle va changer son testament pour lui donner euh, oh là là. une oh là là. part pas. de son héritage. Bon. Vous vous rendez compte Mais la fille derrière, son petit copain la retrouve. Mm. Quand on vous parle des mauvaises compagnies, oh <rire> son <là>. petit <rire> copain la retrouve. Au départ, elle fait comme si elle ne le connaît pas, elle mm. le snob, etc. Mais elle continue euh, par la suite à, à, à, à nouer des liens avec lui. Okay Et lui, il va lui dire, mais tu es dans une famille riche, il faut que toi aussi tu aies ton gain. Et elle, quand elle va se renseigner auprès de l'avocat oh. sur ses gains, eh ben elle se dit, mais pourquoi moi je n'ai que ça et ma sœur a plus que moi Et l'avocat qui oh. va lui dire, mais rends déjà grâce à Dieu, parce que cette dame ne te connaît même pas ça. et elle ça. te donne une part de son héritage. Exactement. Et la fille qui dit, non, pourquoi ma sœur a plus et moi j'ai moins oh. Elle n'analyse même pas la situation, vous voyez C'est vraiment l'ingratitude. Exactement. une personne sans objectif. Voilà. Mais, ah non, elle avait des objectifs, mais ouais, qui, qui n'étaient pas bons. Non, ça, on ne parle pas était... de ça, pas de, voilà, vous vous avez avez pas de en ça. En fait, elle tout simplement, c'est pas, pas un projet ambitieux, c'est tout simplement de l'usurpation Vraiment, <rire> le fait que quelqu'un t'a tendu la main et toi, tu oh, elle te donne juste la main, tu veux tout le bras, tu vois. C'est ça. C'est vraiment de l'ingratitude et de l'opportunisme au final. Mm, mm, mm. Et des fois, on dit souvent, bah, on, pour obtenir quelque chose, pour attirer des choses à nous, il faut savoir l'applaudir, il faut savoir bah, encourager les autres, féliciter les autres, exact. et la grâce en fait viendra à nous tout simplement l'opportunité viendra mais si ben, on maudit la personne on méprise le succès d'une personne ben, ce, ce projet ne viendra pas à nous parce qu'il va nous fuir parce qu'on n'est pas capable en fait, d'accueillir la, la victoire de quelqu'un d'autre on n'est pas magnétique oh là comme là la. dit l'apôtre l'âme est, est magnétique mmh, amen, amen. <rire> d'ailleurs euh, je voulais juste vous inviter chers téléspectateurs à rester avec nous parce qu'on va parler euh, par la suite d'une mentalité excellente, on en a yes. besoin pour atteindre justement yes. notre objectif le plus ambitieux mais ça. je vais juste vous rappeler euh, avant qu'on arrive à cette partie de ne pas oublier de nous soutenir hein. chers téléspectateurs c'est vrai que vous êtes connectés et vraiment on vous dit merci de nous regarder merci pour les commentaires, merci parce que vous nous faites aussi grandir, vous nous faites évoluer mmh. vos retours sont très importants pour nous mais vous voyez cette chaîne elle a besoin de votre soutien. D'accord Donc, le Paypal va s'afficher bientôt, ok, sur votre écran, et vous pouvez nous soutenir bah, par le biais de Paypal, afin que nous puissions bah, continuer à, à vous proposer encore des contenus de qualité, euh, des contenus édifiants. Et voilà. N'est-ce pas, les filles Yes. Nous-mêmes, nous, Merci même, pour nous soutenons ton... cette chaîne. Là où vous ah, nous oui. voyez, nous soutenons ce, cette chaîne. Nous mmh. sommes fiers d'avoir ce beau plateau, d'avoir des beaux Bref. contenus. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, Merci, chers téléspectateurs, Merci. pour Merci le beaucoup. Soutien. <rire> Très bien. OK, bah, on, après l'entourage, on va parler aussi de la mentalité excellente. Mm -hmm. oui. Avoir une mentalité excellente. Alors, je vais lire un passage de la parole de Dieu qui est dans Proverbe 6, du verset 6 à 8, qui dit « Regarde la fourmi paresseuse, mm -hmm. vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. » Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture au moment de la récolte. Mmh. Elle fait des réserves. Amen. Donc clairement, on voit comment la fourmi... Alors déjà, ce passage s'adresse aux paresseux. Regarde, <rire> paresseux, vous êtes visés. <rire> les, les paresseux, vous êtes visés. Ça va aller, ça va aller. La paresse ne fait pas partie de l'excellence. Si vous êtes paresseux, déjà, vous n'avez pas une bonne mentalité, ça, il faut le savoir. Mmh. La paresse va vraiment être un frein. Euh, pour l'atteinte de vos objectifs, notamment de l'objectif le plus ambitieux. Et là, on voit que la fourmi, en fait, elle procède euh, étape par étape. Et mm -hmm. elle fait les choses par saison. C'est Ça Ça veut dire qu'il y a des objectifs euh, qui ont des saisons oui. pour les atteindre. On mm -hmm. ne oui. peut pas tout faire en même temps. On ça. ne peut pas tout atteindre en même temps. Donc, il y, y, y, y a une saison pour semer et il y a une saison mm -hmm. pour récolter. Ça, Amen. Et même dans Proverbes 13, 11, ils disent c'est dit, une richesse gagnée en peu de temps diminuera, mais une richesse gagnée petit à petit augmentera. Donc c'est vraiment qu'en fait, il y a une loi, une loi spirituelle qui dit qu'on doit faire les choses par processus, que ça si on obtient les choses trop, rapide. rap, trop rapidement, mais ça peut nous créer de l'orgueil, ça peut créer ben, la destruction du projet ben, rapidement. Alors que même si on passe des années, certes, dans la douleur, certes, à travailler, certes, à, à connaître ben, des sacrifices ben, le, le, au, le, dans le futur, ben, cette, ce, projet, ce projet sera vraiment pérenne, ce projet sera vraiment durable et on aura vraiment à amasser une grande richesse qui sera le fruit de notre travail et on, surtout on va en prendre soin parce qu'on aura souffert, parce qu'on aura Exactement. fait du, du sacrifice parce que tout simplement, comme les enfants gâtés par exemple, quand ben, ils obtiennent tout ils ne prennent pas soin de, de leurs affaires et ils n'ont pas par, par la suite la valeur de l'argent alors que quelqu'un qui a vécu toute sa vie en faisant des petits jobs en, en, en multipliant les travaux en travaillant toute sa vie mm -hmm. aura vraiment la valeur de l'argent la valeur mm -hmm. des choses qui va s'acheter des choses qui va construire et vraiment c'est cette mentalité qu'on doit qu'on doit avoir pour être excellent pour développer l'excellence en tant que chrétien et même en tant qu'être humain tout simplement amen c'est ça amen d'autant plus que cette mentalité ne regarde pas forcément les personnes qui euh, euh, n'ont pas les moyens. En fait, c'est une mentalité même pour les personnes qui, qui ont, ont pas. beaucoup. Non, justement, qui ont. Qui... Parce que c'est vrai qu'on se dit que les enfants gâtés mmh. finissent par ne pas avoir, la, la, par exemple, la valeur de l'argent ou bien le, connaître l'importance de l'effort et tout. Mmh. Mais connaître la valeur de, de l'argent et de, de l'effort, ça ne concerne pas forcément une couche sociale. Mmh. Dieu, notre Dieu, a, est abondant. Et il est abondant tout le temps, il a toujours été ainsi et ça ne changera jamais. Mmh. Pourtant, lui-même a respecté le, la loi du processus, même quand il, la, quand il a créé euh, le monde. Exact. Il a commencé par quelque chose, déjà, il a dit, il a dit que euh, nous allons faire. Mmh. Quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Yes. Il l'a d'abord... Euh, il a d'abord conçu l'idée en lui-même. Mm. Il s'est réuni et concerté avec euh, le Fils et le Saint-Esprit donc yes. pour dire « on va faire ». Puis on nous dit qu'il a pris la poussière du sol et mm. il a soufflé en lui et il est devenu un être animé. Mm. Donc on voit là qu'il y a un processus de création. Dieu ne déroge jamais à ses processus, à, ses, à, ses, à ses lois, à ses mais mêmes. notamment la loi du processus. Donc, il n'est pas question ici de l'apologie de la souffrance, mais de respecter un processus parce que c'est dans ce processus-là que vous allez pouvoir saisir les trésors qui sont cachés Exactement. derrière les principes de Dieu. Amen. La Bible va Amen. dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder, de hmm. connaître, de Amen. découvrir quels sont les trésors. Alors lorsqu'on respecte en fait un processus, on se met en lice on se rend disponible pour pouvoir saisir en fait, des pépites mmh. qui nous amèneront à pérenniser ce qu'on euh, qu est en train de bâtir. Et dans Luc 16, au verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, mmh. et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc le processus va nous permettre de se réinitialiser euh, sur la parole de Dieu, mais pour pouvoir euh, investir en cette parole et qu'elle ne nous quitte pas même après avoir atteint les objectifs même les plus ambitieux. Amen. C'est-à-dire que euh, en suivant le processus, même quand on arrivera au sommet, on aura acquis du coup cette mentalité d'excellence. Le processus donc du coup nous conduit à développer cette mentalité d'excellence qui va du coup nous permettre de garder oui. tout ce qu'on a pu amasser pour pouvoir l'utiliser quand on va arriver à l'atteinte mmh. de cet objectif mmh. et c'est ce qui, qui va nous permettre de, de passer à l'étape supérieure Allez. maintenant. C'est exactement ça parce que, euh, mais de toute façon, même la vie entière est une question de processus. Mm -hmm. Je veux dire, il euh, n'y a que Kirikou hein, qui s'est enfanté déjà seul et qui a commencé à marcher seul et qui est devenu grand. Oui, mais même lui, lui, il référence... avait des problèmes de croissance. C'est en embrassant <rire> Karabakh qu'il est devenu grand. Référence... Il y a un problème. Il mais il y a un problème. Mais il a il n'y a oui. que Kirikou qui n'a pas respecté le processus. Est-ce qu'il a fait neuf mois dans le ventre de sa mère celui-là ah, Là, je ne je sais, même même pas sais pas plus. C'est lui-même qui s'est déclenché, il, a, il, est, il est sorti. Il est sorti en marchant coup, comme ça. Il y a Adam, du coup, il est né grand. Oui, madoua vraiment dû venir. Adam et Kirikou. Ouais. <rire> Peut-être c'est la même personne. <rire> bon, pardonne-nous, pardonne-nous, euh, chers ancêtres. <rire> Du coup, ben Adam, il est né grand et du coup, ben, il avait des lacunes et Dieu a dû venir lui l'enseigner, a dû vraiment ben, faire, faire ce processus d'apprentissage pour qu'il soit même grand, capable ben, de, de faire les choses qu'il avait prévues pour Adam, faire le, le projet ambitieux qui était... Ben, cultiver le jardin d'Éden qu'il avait prévu pour lui et tout simplement, bah, il, a, comme il avait des lacunes parce qu'il bah, est, il est né grand Amen. et du coup, ça a pêché ça a, ça a à sa croissance, ça a pêché à son développement, ça a pêché à la réalisation du, du plan ambitieux que Dieu avait pour, pour lui. Et ça a pêché ouais. sur ce qu'il garde. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous donne tout mais il attend de nous que nous gardions. Ce qui s'est passé avec euh, Adam, c'est qu'il a perdu son oui, autorité. Il a perdu, il a oui. perdu parce qu'il n'a pas su à ce moment-là que j'ai l'autorité, j'ai la possibilité de pouvoir garder et de fructifier. La parole nous dit de garder le bon dépôt. C'est ça. Elle nous dit aussi que tout est à vous. Donc, en fait, on a tellement ça. de choses et on est capable de tellement, mais ça. il faut qu'on puisse garder. C'est pourquoi Dieu permet que nous ayons euh, des processus. On va mmh. nous parler du perfectionnement des saints. Mmh. Nous sommes déjà saints, mais nous devons aller dans une dimension de perfection encore meilleure parce qu'il y a un processus et mmh. l'objectif mmh. c'est que on garde on saisisse nos victoires on les a yes. et on les a pour tout le temps qu'on ne laisse pas l'ennemi nous les voler qu'on ne laisse yes. pas le diable en fait nous faire croire que il a encore la possibilité vous savez même lui il n'a plus les clés de son royaume yes. la Bible va dire que euh, Jésus a récupéré la clé du séjour des morts Mais oui. donc même celui-là qui croit avoir un royaume il n'en a même pas les clés il n'a plus de voilà sur nous, il n'a rien et il ne peut pas garder mais nous, aujourd'hui, en tant que nouvelle créature, nous avons cette responsabilité Amen. de garder comme Adam avait yes. pour responsabilité de garder le jardin. Garder le dépôt. Amen. Mm -hmm. Garder le dépôt. Waouh. Ah là là, quand je pense à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, euh, certains ne sont pas en Christ. C'est ça. Donc du coup, mm -hmm. ils se posent des questions souvent sur leur vie. Mais, mais pourquoi moi, je n'ai pas ça Pourquoi moi, je ressens ce vide mm -hmm. Pourquoi moi, je n'ai pas cette connexion peut-être divine qui fait que je vais aller plus loin, etc c'est qu'il manque Dieu dans votre vie, Amen. en fait. Bah, c'est la place de Dieu, en fait. C'est hein? ça. C'est la ça. place de Dieu que parfois les gens occupent avec d'autres choses, avec des ça. addictions. Quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils vont se réfugier dans des choses mmh. où ils deviennent addicts, par exemple. Oui. Nous, on va juste vous encourager à avoir des objectifs, à les accomplir, Amen. mais qui plus est, à les accomplir avec le Seigneur. Amen. Donc, Amen. si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, si vous ne connaissez pas encore Jésus. En tout cas, nous prions euh, que ce soir, cette émission ait pu vous parler mm -hmm. et toucher votre cœur. Et vous pouvez nous écrire sur euh, bah, notre page Instagram, Les Boss Lady Show. Okay? Et on se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider justement à rencontrer ce Seigneur dont nous parlons tant. Ce Dieu bien. vraiment qui Amen. est là, qui, qui, qui est en nous, qui vit en nous et qui est avec nous tout le temps. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ce Dieu qui nous conduit et qui nous pousse justement à, à, à vouloir nous dépasser, à sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est possible. Amen. Et c'est encore mieux quand c'est avec le Seigneur, parce qu'on euh, a du mal à faire des choses, mais quand on les fait avec Dieu... Euh, on est boosté quoi. Est ça. On est fort parce que c'est lui notre force en fait. Amen. Et vous voyez quand on vous parle des plans de Dieu, des objectifs que Dieu nous donne et qui sont fous et qui sont trop grands, il s'attend pas à ce qu'on les fasse seuls. Il s'attend à ce qu'on fasse équipe avec lui. C'est ça. ça. Donc en gros, on n'a même pas à compter sur nos propres forces parce que nos forces elles sont limitées. Mais ça. pas celles de Dieu en fait. Et j'ai même envie de dire que aucun objectif n'est plus grand que Dieu. C'est ça. Amen. Ah oui on parle d'objectifs ambitieux. Voilà. Mais aucun objectif n'est au-dessus de Dieu. C'est Rien n'est possible à Dieu. C'est ça. Donc, les amis, arrêtez de vous fatiguer. Rejoignez <rire> Jésus. C'est là que c'est doux. <rire> c'est là que c'est doux. Est-ce qu'on peut prier un petit moment yes. pour les personnes qui nous suivent ce soir, qui, euh, qui peut-être sont en manque d'ambition, ont l'impression de, de n'être rien se sentent dévalorisés. On a mmh. juste envie de prier pour vous, pour vous encourager et Amen. vous dire que vous n'êtes pas rien, les amis. Amen. Vous êtes quelqu'un. Si vous êtes sur cette terre, c'est parce que vous avez une mission à accomplir. Vous avez une destinée merveilleuse et glorieuse. Amen. Mais voilà. Suivez le Seigneur et vous y arriverez. Mais en tout cas, on va prier pour vous, vraiment pour vous encourager, pour que vous soyez fortifiés, pour atteindre ces objectifs. Et aussi, on va prier pour que vous ayez des objectifs sages yes. et honorables. Amen. D'accord Amen. Parce Amen. que vouloir une promotion. Euh, en utilisant, euh, comment on appelle encore ça Promotion canapé. Promotion oh là canapé, là oui, là. voilà, mmh. en vous graver les échelons. Et ah non, ne, ça, c'est pas ambitieux. C'est pas ambitieux. Oh. Donc là, là, si vous priez avec nous, ne priez pas pour que « Seigneur, donne-moi de pouvoir euh, <rire> accéder à cette promotion canapé. » oh. Non, non, non, non, non, non <rire> pas, ça, pas ça, pas ça. Dieu va même pas exaucer, il va faire voilà. la prière, là. C'est ça. <rire> voilà, là, ça serait une perte de temps, mais vraiment, ayez des, des ambitions, des objectifs. Sage et honorable. Amen. Et on va, on va prendre 2-3 minutes, on va prier vraiment pour les téléspectateurs mmh. pour que vous soyez fortifiés. Amen. Amen. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous so, so, te bénissons, Seigneur, à chaque personne qui regarde cette télé pour toutes ces questions. Merci Seigneur nous parce que nous, nous avons une mentalité excellente. Seigneur, nous faisons de la vie. Nous faisons de la vie. La capacité de garder le nom, oh Dieu. Que tu le gardes fort. Que Dieu est la source de la vie. Nous prions, pour Dieu, que nous nous bénissons. Merci Seigneur, parce que, bon que tu te ré sois fait révélé en éternel, à tout un chacun. Oui. Merci pour la révélation de ta personne. Merci pour la révélation de tes projets et nous de nous leur destinée. la le Jésus. Père Éternel, nous savons et nous croyons que tu es Dieu. Tu es un Dieu excellent. Tu es un Dieu merveilleux. Et je crois et je déclare, au Dieu, que tous les cœurs étaient disposés à te recevoir. Et je viens d'éclater qu'à partir d'aujourd'hui, Père Éternel, je n'avais devant cette venait. Et nous même nous les personnes qui le qu verront cette émission en, en replay. Je déclare au Dieu, et je viens nous mettre nous fin nous nous nous à tout esprit de nous dévalorisation. Nous je viens déclarer dans nous nous le puissant nom de Jésus en en de de que les téléspectateurs sont, sont fortifiés et qu'ils vont de gloire en gloire. Merci Seigneur parce qu'ils se fixent des objectifs qui viennent de toi. Seigneur, je déclare que ta volonté devient la leur. Et je déclare au Dieu que chacun d'entre eux va de gloire en gloire. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Pour seigneur, ta main seigneur. et ton amour, Seigneur, seigneur posé sur leur vie. Merci parce que seigneur. tu touches Merci. les cœurs, Père éternel, ce soir. Merci parce que... que celui qui ne te connaissait pas, Père éternel, oui. te connaît davantage, Père éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces temps. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Oui. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh là là, mais, mais c'est déjà fini. C'est toujours, oh, toujours comme ça. En tout cas. Ce fut un plaisir, les filles. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Ce oui. fut un honneur euh, pour moi vraiment de, de, de pouvoir présenter cette émission avec euh, des chroniqueuses vraiment aussi talentueuses et intelligentes et remplies wow. du Saint-Esprit. Amen. Amen. Wow. Mais oui, mais je n'ai même pas dit vos noms au début. Parce qu'attends, il y a des nouvelles personnes là qui, qui viennent quand <rire> tu même. Oh. J'ai manqué à ton devoir. J'ai manqué à mon devoir, <rire> je vous demande pardon les filles. Donc il y a Daphné qu'on ne présente plus oui, mais, mais qui va vouloir qu'on la présente. Voilà, là, <rire> toujours. Donc Daphné, notre chère chroniqueuse mm -hmm. chez les Boss Ladies, et qu Mylène, qu'on ne présente plus aussi. Mais qu'on présente quand même. Mais voilà. qu on va présenter quand même <rire> la la Milaine, qui est aussi bah, une Boss Ladies, ah, une oui. chroniqueuse. Donc voilà, merci beaucoup, chère chroniqueuse, merci chère merci Daphné, chère Milène, ce merci, merci à vous, les téléspectateurs, d'avoir... Bah, suivi toute l'émission. Merci pour vos commentaires dans le chat. On vous voit, on vous remercie. Merci pour vos retours, merci pour votre soutien. Merci encore à Pasteur Grasse euh, qui est la CEO de, de, de cette émission, qui est la CEO des Boss Ladies. En fait, euh, bah, sans elle, il n'y aurait pas eu les Boss Ladies tout simplement. Donc, si aujourd'hui vous pouvez bénéficier justement bah, de ce contenu donc, que, que proposent les Boss Ladies, c'est parce qu'il y a eu une visionnaire avec des objectifs. Derrière. <rire> Ambitieux. Voilà. Et c'est aussi parce qu'il y a eu l'apôtre Alain Patrick qu'il y a justement les Boss Lady Show et Évangile mmh. TV. Donc, merci encore, apôtre. Merci. Et nous remercions ben, la régie. Nous remercions les maquilleuses qui nous ont sublimés. Et voilà. Et on vous dit à bientôt. Euh, pour un prochain numéro, restez connectés et contactez-nous sur notre page Instagram Les Boss Lady Show. Yes. Bye bye. Et on bye. vous dit à bientôt. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine.